Bonjour Ami de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes ici pour découvrir ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Euh, c'est une petite pile à lire euh, principalement faite d'emprunts. Bon, un mode... ouais, oui, oui. Euh, donc c'est la première année que je participe au Cold Winter Challenge. J'ai découvert qu'il existait au mois de juin. C'était pas tout à fait la période pour participer, mais maintenant ça y est. C'est le moment donc je vais vous présenter la petite pile à lire euh, mini et je ferai sans doute une autre vidéo pour les bonnes résolutions livresques hum, alors donc, commençons par le premier que j'ai emprunté à la bibliothèque alors j'ai emprunté un piano en hiver d'aïe les Chamir que je ne connais absolument pas c'est euh, un auteur ou une autrice israélien israélienne je sais pas si c'est un homme ou une femme désolé. Euh... c'est une femme voilà alors un piano donc un piano hiver donc ça c'est pour euh, le menu marcher dans la neige puisqu'il faut quelque chose qui soit en lien avec euh, l'hiver la neige même si c'est très très lié, on fait ce qu'on veut et qu'il n'y a pas de police de l'hiver. Ouais, où la police n'existe pas. Hum, alors c'est l'histoire de différents personnages qui se rencontrent, qui appartiennent à des mondes très différents. Et ils, ils parlent, ils vont, ils vont parler, parler, euh, se rencontrer les uns les autres, parler de ce qui les fait souffrir, ce qui leur fait mal. Et à un moment donné, ça va déraper. C'est un, un drame, en fait. Donc, je, je suis tombée dessus par hasard à la bibliothèque. J'ai bien envie d'essayer. Hum, on, on va bien voir ce que ça donne. Hum, parce que euh, la bibliothèque, c'est un endroit merveilleux. On peut découvrir des trucs. Et ça, gratos. de plus que demander de plus Autre. Petit livre, alors ça c'est pour la magie de Noël. Alors, pour la magie de Noël, il faut lire quelque chose qui se passe pendant l'avant, pendant Noël ou pendant le nouvel an ou pendant hein, toute cette période. Enfin, c'est très libre, hein. c'est un peu ce qu'on veut. Alors, j'ai découvert dans la collection Bibliothèque Elphique La Rose et la Bague de Sacré. Donc ça date du milieu du 19e siècle. Euh, Zachary, vous connaissez peut-être euh, au moins directement si vous connaissez euh, Barry Lyndon de Kubrick. Donc Barry Lyndon, euh, c'était au départ un roman écrit par, par Zachary. Euh, donc c'est un, un auteur britannique... Euh, qui est vraiment victorien, qui est très talentueux et qui fait souvent des critiques assez acerbes de la société. Et euh, est souvent drôle. Alors par exemple, dans Barry Lyndon, dans... Le, le film est... est un vrai drame, c'est franchement triste. Et quand on, quand on lit le roman, ça n'a ça pas du tout la même ambiance. C'est un peu le génie du hein. Euh, et donc là, donc je vais arrêter de vous parler d'un de, de truc qui n'a pas grand-chose à savoir, n'est-ce pas Je vais vous parler de La rose et la bague de Sakurai. Euh, C'est un conte de Noël, apparemment satirique, de si je comprends bien ce qui est écrit sur la troisième couverture, quatrième couverture, et je pense que je comprends bien parce que je crois que j'ai quand même un cerveau. Euh, la rose et la bague est le meilleur des contes de Noël de William Thackeray, écrit en 1854. Mais en scène roi usurpateur et mesquin, princesse stupide et imbue d'elle-même, affrontement entre royaumes voisins. Manipulée à distance par la fée Réglisse, personnage capital du récit, tous les interprètes de cette pantomime opèrent de brusques et grotesques palandrines sous l'emprise de deux objets magiques, une rose et une bague. Dans cette fable sur l'exercice du pouvoir, Take ray, use Lude. de tous les ressorts du conte de fées, apparitions, métamorphoses, destinées et amours contrariés pour avec humour et dérision un univers où tout est possible, où l'imagination et l'inventivité peuvent se débrider avec allégresse. Et il m'en faut pas beaucoup plus... Déjà avec euh, vraiment le, le, les rois usurpateurs, la princesse stupide de le même j'avais un peu envie de découvrir, parce que je me disais un conte de Noël avec des, des rois et des princesses euh, qu'on a envie de tarter. Ça me fait bien envie. <rire> en plus, il y a une fée... Euh... Et il euh, y a des objets magiques, c'est parfait, c'est parfait. et c'est un, un conte de Noël, euh, un peu long quand même, mais c'était écrit gros. Et bah j'ai bien envie de tester, euh, je sens que je vais bien me marrer, voilà. Alors ça, c'est pour le deuxième, donc celui-là je l'ai également emprunté à la bibliothèque, et la bibliothèque c'est trop bien. Les bouquins ils sont classés par pays, par continent, et puis après, dedans, par pays. C'est super kiffant, parce que quand, parfois, vu que ça permet vraiment de savoir, de, de, de voyager à travers la, la littérature, de se dire tiens, je vais découvrir dans cette partie du monde en littérature. Alors là, en Grande-Bretagne, je connais quand même un chouillard. Euh, mais on... vraiment, j'aime beaucoup cette façon de classer. C'est bien. C'est la bibliothèque en moi qui parle. Bibliothèque Caire. Je ne sais plus parler. C'est embêtant. Je ne sais pas comment je vais passer mes entretiens de gauche si je ne sais plus parler. Euh, on passe à autre chose. Ah, on va avancer dans la vidéo. Hum. Alors, ensuite, il y a un menu qui s'appelle euh, Stalactites ensanglantées. Et il faut lire du, du polar euh, ou de l'horreur, c'est si j'ai bien compris. En tout cas, je choisis du polar. Hum. Et ça peut se passer à Noël ou pas, enfin, et en hiver ou pas, euh, du polar, du polar, enfin, du, du... quand il y a du sang, voilà, il euh, faut, faut qu'il y ait du sang. Hop, et donc moi, j'ai euh, choisi « Travail soigné » de Pierre Lemaître. J'aime énormément Pierre Lemaître. vous connaissez peut-être cet auteur... Hum... C'est lui qui, celui qui a écrit Au revoir là-haut et la suite couleur de l'incendie. Alors j'espère qu'il va sortir la suite bientôt parce que c est, c est son, je crois que c'est son, son trilogie Au revoir là-haut. Enfin, il y a Au revoir là-haut, couleur de l'incendie. Et puis il sort vite la suite, sort vite la suite parce que je n'en peux plus d'attendre. C'est trop bien. Euh... Ah, Et il écrit aussi des polars. Et voilà, il tout faire ce type. Il va faire pas mal de choses. Et donc j'avais beaucoup aimé Alex, j'avais bien aimé Cadre Noir aussi, et j'avais moins aimé Robe de mariée, et non, il y a Travail soigné. Euh... donc c'est des... des meurtres, donc on a un, on a un fonctionnaire de police hein, qui s'appelle Camille Ferroven. sur quelqu'un qui fait un travail euh, tout à fait bizarre, je ne sais pas beaucoup plus. Il y a vraiment des crimes organisés de façon euh, tout à fait surprenante, et bah, j'ai bien envie de découvrir ça parce que je ne en fait, suis pas du tout dérangée, euh, au contraire, par le, la littérature horrifique, policière sanglante. Au contraire, je, je trouve ça très j'aime beaucoup ça, je trouve ça très intéressant. Je... Il vaut mieux faire ça en fiction qu'en vrai, hein, <rire> on est d'accord. Euh, mais c'est vraiment une façon de plonger dans part dans la psyché humaine, dans, de voir de, de ce que l'humanité est capable de faire de pire. Et j'aime bien cette impositivité, alors par contre j'espère juste que ça n'est pas on ne donne pas d'idées aux gens qui veulent le faire en vrai. Et qui le feront en vrai. Ce serait embêtant. Euh, donc, Pierre le Maître, travail soigné. Et voilà, ce sera mon, mon, mon, petit, plaisir, mon petit plaisir de, de fin d'année, ça. Et enfin, quatrième livre. Celui-là, je l'ai depuis quelques temps. Ça fait un bout de temps qu'il est dans ma, dans ma palle. Allez, sors Sors, viens, te réchauffer frais de moi. Et enfin, vous allez sans doute vous moquer de moi. Euh, je vais sans doute me dire que je suis ultra ultra en retard, mais mieux retard que jamais. Je vais découvrir... Les fiancés de l'hiver Voilà, la passe miroir. Euh, là, là, là, donc, euh, j'ai une amie qui m'a prêté la trilogie, les trois premiers tomes. Je sais que le quatrième est sorti, mais je vais peut-être commencer par le début, le commencement. Je ne vais peut-être pas du tout aimer. Hein. Alors, pour celles et ceux qui sont aussi à la ramasse que moi, euh, La Passe-Miroir, c'est l'histoire d'une jeune fille qui... Alors, je ne me suis pas beaucoup informée dessus, hein. Euh, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Et, euh, y un, un et euh, si pas, il y a un complot, et si je ne me trompe pas, elle voyage entre deux mondes. Et j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien sur Booktube de cette saga. J'ai honte, j'ai vu les gens sauter de joie à l'arrivée du quatrième tome. Ah ça y est, enfin, enfin, enfin moi je me dis, bon, non, je ne vais pas mourir stupide, je ne vais pas mourir ignorante, n'est-ce pas Je vais découvrir la passe-miroir en plus. C'est la période idéale, parce que les fiancés de l'hiver, et nous sommes en hiver, et je crois que c'est pour le menu flocon magique, où on demande de lire du, euh, du, du fantasy ou du... en tout cas, quelque chose qui ne se passe pas dans, tout à fait dans le monde réel. Et eh bien pourquoi pas, Estulia, c'est donc une amie qui me l'a passé, m'a passé les trois premiers comme ça. Et bien voilà pour ma petite pile à lire. N'hésitez pas à me donner des conseils de lecture, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre que je vous ai présenté, à me dire si vous les avez aimés ou pas, sans me spoiler s'il vous plaît. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, je veux bien un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, je veux bien que vous m'expliquiez en commentaire pourquoi. Et sinon, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne lecture.